Bien bonjour à tous, les amis, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sonic... French, Sonic... Friend... Friend... Euh, Friend... Euh, Friend, euh, Friend euh, c'est comment... quoi le nom du jeu Moi j'ai Ah, c'est Friendship à Sonic 2, Creepypasta. Voilà, on se retrouve sur ce jeu. Ouais. Bonjour. <rire> euh... Il wow, y a plusieurs présentations. Port Wicker avec ça. Ok. Sonic and... Ok. <rire> Sonic the Jotter. Oula. Oh T'as pas l'air très heureux Sonic. Hein ouais. y a un truc qui cloche dans cette, dans cette ville. C'est pas grave. T Attendez. <rire> ça déjà. Voilà. Ça on va le mettre là. Ah. Donc c'est parti. Donc on va... Je vois Sonic 2, non, comme si euh, rien été, voilà, on voit Sonic 2. Ah, oh, hein, Sonic 2. C'est pas mon jeu d'enfance, mais c'est un fin game. What the fuck, les plateformes sont buguées. what Ok, très bien, ça commence déjà. Alors, pourquoi Sonic a une seule vie Bah ça, je ne sais pas, je pourrais pas te le dire. Hmm. Ah. C'est un fin game, c'est pas un grand je vous assure. Oh. C'est une creepypasta donc c'est pas vrai en fait. Enfin c'est pas vrai. C'est une creepypasta donc c'est un jeu d'horreur, en Pour l'instant il n'y a rien d'horreur, pour l'instant euh... Ah c'est un pas un jeu d'horreur, c'est juste un jeu.. Bas d'horreur comme même, mais... Non officiel. Ok, on n'affronte même pas Robotnik ou Eggman comme préféré. On n'affronte pas Eggman. Ou oh, Robotnik. Okay. <rire> ouais, vous entendez un peu le sens du jeu, mais vous entendez plus moi. <rire> <Pardon>. <rire> Canical plainte. Ah oh. Ouais, Canical plainte, d'accord. Ok. Bam pam pam pam Ah on peut pas y aller Attendez aussi... Ah merde <rire> euh... Mais ta... grand mère <rire> Ah mais comment j'y vais Mais wesh Ah merde c'est pas comme ça hein. Oh putain, c'était chaud euh, le monde est vide. Pourquoi y a pas de Tels Il <rire> m'énerve lui Ils ont envie de le baler, lui. Non, mais baler, s'il vous plaît Bon, je sais pas ce que je fais, je vais partir par là. Non. Oh. Ok. Il a l'air d'avoir plusieurs fins dans ce jeu. Bon, on va les faire, hein. Ça, ne pas. Donc, on en fait, là... Dans... euh <rire> J'ai dit saute l'anneau, what the fuck On saute dans l'anneau et on se retrouve dans Dexag zone Donc je pense qu'il fallait monter en haut Pour avoir la bonne fin de ce jeu Oui parce qu'en fait il y a plusieurs fins Une mauvaise fin, une fin normale, une fin négative. Donc là en fait on est en train de foncer dans la fin Oh non, négatif Oh le pauvre Tails Oh mon dieu Oh le pauvre Tails C'est cet enculé qu'il a tué Romotnik a tué Tails. Oula. Oh le bâtard a mis une bombe. Désolé Tels, mais on est obligé. On a sauvé le monde mais on est mort. Enfin, on est mort je sais pas. <rire> Donc là ça a mauvaise fin. On va essayer de tâcher, faire la bonne fin aussi. Et je crois qu'il y a une fin normale, mais je suis pas sûr. Donc là, voilà. Pardon. <rire> je suis là, il va s'entendre en double. <rire> Ouais. Ah normalement là il est censé avoir Tails sauf qu'il euh, est mort. Normalement là Tails il s'envole et tout. Sauf qu'il n'est pas là. Non oh, ouais ils sont... Oula là. là. On a vu les queues, et l'autre enfoiré, il rigole derrière en volant. Et donc Sonic, qui meurt. Bon, C'est Je pense qu'il meurt. Donc pourquoi on Ah voilà, on est Sonic Fantôme. Ouais, on est mort. Bon, on peut plus ramasser les anneaux. Très bien. Donc là on est littéralement dans la mauvaise fin. je peux plus prendre la télé. Voilà. Ouais non mais là je je je, je, je, je dis plus rien. Ouais je peux marcher sur les pics. Ouais, je suis immortel. Hein. C'est ça qui est bien. Quand t'es un fantôme, mais sauf que t'as plus le droit de tuer qui que ce soit. Mais tu peux les hanter. Eh <rire> hey, il me vise quand même, hein. je joue mieux. Mais il peut toujours courir dans la joie et la bonne humeur, même s'il est mort. Ah bah oui Sonic Donc lui il a survécu, ok Bon là ça a lagué un peu, bon euh, juste un peu ça va ah ouais, c'est ça, sera normal. Ok. Donc, Ouais. Je ne sais pas si... Euh... J'espère pas que le jeu s'éteint tout seul. On leur fait que cette fin. Euh, Est-ce qu'il y a un moyen de. Ah, fallait cliquer avec la souris, je crois. Ça coupe pas tout seul. French Skip. Ok. Blablabla. Bla, bla. Voilà, alors attends, attends. S'il vous plaît, n'éteignez pas le jeu. Oh mais toi tu fous de ma poire. Vous le voyez pas mais moi je le vois. Hop. Non dégage. Pixel Boy. Ah non. non. Il est cool lui. Allez passe tout ça. Désolé mais je passe. Ah, Luigi Kid. Ok. Ouais, C'est un youtubeur lui. Oui ouais, bah, Jolt. Donc on... voilà Les autres fins euh, Ouais on va les faire dans les autres D'autres vidéos Je pense Ouais on va créer D'autres vidéos sur ce jeu Et euh, on verra ça plus tard Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ce A très bientôt pour la prochaine vidéo Ciao les amis Allez